La faillite de la Silicon Valley Bank témoigne de la ruine de votre épargne. Tous les médias parlent de la faillite de la Silicon Valley Bank. Cette banque régionale de taille moyenne, tout de même environ 200 milliards de dollars au bilan, a été déclarée en faillite par la FDIC, c'est-à-dire l'organisme en charge de ce qu'on appelle la résolution des faillites bancaires aux États-Unis, la semaine dernière. La cause n'a rien à voir avec la chute de la banque Lehman qui avait déclenché, rappelez-vous, l'écroulement financier de 2008, c'est beaucoup plus grave. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance, sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la raison fondamentale de la faillite de la SVB, c'est-à-dire la Silicon Valley Bank. Et pourquoi la situation est plus grave que celle qui avait provoqué l'effondrement financier de 2008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 Sauf scoop très improbable, la SVB n'avait pas d'activité à risque du genre position sur les marchés des dérivés, comme c'était le cas pour celle de Lehman. Elle était spécialisée tout simplement dans le financement bancaire des entreprises de la tech. Son métier consiste à prêter à ces entreprises clientes en s'appuyant sur le dépôt d'autres entreprises clientes. C'est donc de la banque la plus classique qu'il soit. A priori, une activité saine financièrement. Parmi ces clients figurent des startups, mais aussi des grandes entreprises. Les anciennes startups qui, étaient, qui ont été clientes de la banque dans le temps sont entre-temps devenues des entreprises très importantes qui emploient globalement des dizaines de milliers de salariés. On n'a donc pas affaire à une banque dont l'activité est spécialement risquée en ce qui concerne le secteur sur lequel elle œuvre, en tout cas à l'heure actuelle, puisque ce secteur, depuis des années, est, est, devenu, est devenu mûr, s'est consolidé, et ce qui arrive à la SVB n'est pas en rapport direct avec quelque chose de cet ordre. Alors, comment, une banque -elle pu, comment cette banque a-t-elle pu faire faillite Comment une telle banque a-t-elle pu faire faillite L'événement générateur, c'est le besoin de liquidité qui a frappé certaines entreprises clientes de la SVB, en effet, leur source de liquidité hors la banque elle-même avait diminué, et elles n'ont donc eu d'autres solutions pour financer leur fonctionnement, euh, ne serait-ce que le fonctionnement quotidien, que de retirer leur dépôts, ou une partie de leur dépôt bancaire, afin de faire face globalement à ce qu'on peut appeler leurs besoins de trésorerie. Est intéressant de noter, c'est que la raison pour laquelle le financement hors banque des entreprises clientes de la SVB, diminuer, c'est que les, les organismes qui pouvaient financer ces entreprises ont été en capacité de réunir moins de fonds que précédemment, et précédemment en fait c'était la situation qui prévalait avant le changement de politique monétaire de la banque centrale américaine qu'on appelle la Fed, puisque la Fed depuis un an s'est mise à réduire à réduire, à resserrer sa politique monétaire, c'est-à-dire qu'il ben, y a moins d'argent disponible, y compris pour les entités dont le métier est de réunir des fonds pour financer ce qu'on appelle le capital développement ou le capital investissement, qui était donc la, la ressource non bancaire de financement des entreprises qui clientes de la SVB. Dans ces conditions, ces entreprises n'ont pas eu d'autre solution que de retirer une partie des fonds qu'elles avaient auprès de la, de la SVB, pour continuer à fonctionner, et notamment pour financer leur trésorerie. Bien sûr, ces retraits de ces entreprises clientes ont eu un impact sur la SVB, c'est-à-dire sur la trésorerie de la SVB, et afin de reconstituer sa trésorerie, donc qui a été mise à mal par ces retraits, la banque a vendu une partie de ses placements, autrement dit une partie de ses actifs, en l'occurrence de ses placements en obligations, parce qu'en bon père de famille, la banque sécurisait ses avoirs en les plaçant en obligations du trésor américain qui, pour rappel, sont considérées comme l'actif le plus sûr du monde. C est, c est, c est, ces obligations qu'on appelle les T-Bonds. C'est là qu'on touche donc à la vraie raison de la faillite de la banque et au risque qui frappe tout le système financier. Qu'est-il arrivé à la SVB lorsqu'elle a commencé à vendre, ou lorsqu'elle a voulu vendre, une partie des obligations qu'elle détenait elle a subi la conséquence de l'augmentation des taux en cours depuis un an aux états unis qui a mené les taux aujourd'hui entre 4,50 et 4,75%, contre moins de 1% pour les obligations que détenait la SVB. Pas seulement la SVB, en fait, tous les acteurs de l'économie, les, euh, les institutions financières, les entreprises, les banques, bien évidemment, et puis les particuliers détiennent encore essentiellement les obligations qui ont été émises avant 2022, c'est-à-dire des obligations dont le taux de rendement est à 4 à 5 fois plus faible que celle des obligations qui sortent maintenant depuis l'augmentation des taux. La conséquence, vous la connaissez si vous me suivez habituellement, le passage des taux à 4,5% a dévalorisé les obligations déjà existantes, compte tenu que leur taux est ce que je viens de vous dire, émise avant 2022. Conséquent, quand la SVB a dû vendre ses obligations pour renfouer sa trésorerie, cette opération s'est faite à perte. Puisque, du fait de l'augmentation des taux, la valeur de marché de ces obligations anciennes a baissé de... Ça dépend des marchés, mais enfin aux États-Unis, on est plutôt autour de 15%, si ce n'est 20%, par rapport à ce qu'elle était avant 2022. Donc la vente d'obligations entraîne une perte autour de 20%. Alors vous me direz, ben, pourquoi vendre des obligations si on va perdre 20% Autant les garder jusqu'à qu'elles arrivent à leur terme et qu'on soit remboursé par l'émetteur, en l'occurrence par l'État américain, à la valeur de l'obligation lorsqu'on l'a acheté. Sauf que, pour la raison que je vous ai indiquée, la SVB n'avait pas le choix. Il fallait à tout prix qu'elle trouve de la trésorerie et elle était donc obligée de vendre ce qu'elle avait, c'est-à-dire ses obligations. Et donc d'assumer la, la perte qui va avec. Seulement, à partir de là, s'est mis en marche un processus vieux comme l'histoire bancaire. Les entreprises qui n'avaient pas retiré leur liquidité quant à d'un ce qui se passait, se sont précipitées pour récupérer leurs dépôts pour le cas où la banque ferait faillite. C'est ce qu'on appelle le « bank run », c'est-à-dire tout le monde se précipite à la banque pour récupérer ses petits sous avant qu'ils aient disparu dans la faillite. Et à partir de là, la faillite devient bien sûr inévitable. Privé de liquidité par le banque la l'ASVB essaye de faire une augmentation de capital, c'est-à-dire de demander à ses actionnaires d'ajouter de l'argent. Vu le contexte, ils se sont abstenus, on les comprend, ils ont eu raison. Finalement, l'institution en charge de la résolution des faillites, donc la FDIC dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, a fermé la banque pour protéger ceux qui restaient des actifs et les dépôts des clients. Cela, c'est la phase finale tout à fait classique. Ce qui est important, c'est que la SVB, quand elle a dû vendre ses obligations, l'a fait à perte. C'est effectivement la raison fondamentale de sa faillite. Cette situation, n'est pas propre à la SVB, elle concerne toutes les banques, toutes les institutions financières, comme je vous l'ai dit, tous les acteurs de l'économie, y compris les ménages. Actuellement, du fait de l'augmentation des taux, tous les placements obligataires sont à moins-value, et les placements obligataires, c'est l'essentiel de l'épargne, particulièrement pour les ménages. Vous comprenez maintenant le titre de la vidéo. Ce qui est arrivé à, la, à l'SVB qui a causé sa faillite depuis un an, est arrivé à tous ceux qui détiennent des placements obligataires, que ce soit aux États-Unis, dans l'Union Européenne ou en France. Donc, à vous et à moi. Alors, nous ne voyons pas, tant que nous ne sommes pas amenés à revendre ces placements, ces obligations, ou ces fonds obligataires, mais si nous, devrions, si nous devions les revendre maintenant, nous les revendrions à perte. Voyons les choses de manière synthétique. On peut en déduire que les banques ne sont pas certaines que leurs actifs obligataires seront suffisants pour se renflouer en cas de perte. Le cas de la SVB le prouve. Elle avait effectivement des actifs obligataires qui, normalement, lui auraient permis de se renflouer. Mais étant donné la dévalorisation qui frappe des actifs obligataires, mais ce qui hier, une quantité d'obligations qui hier encore était réputée suffisante pour garantir que la banque serait solvable à peu près dans toute situation normale, aujourd'hui ne l'est plus. Et c'est donc vrai pour toutes les banques, excepté certaines banques qui ont des, des ratios de solvabilité particulièrement confortables, euh, qui les mettent à l'abri de devoir revendre des actifs, en particulier des obligations, en cas de difficulté de trésorerie. Et ces banques, sont pas nombreuses. Ce qui veut dire qu'une banque classique qui serait en perte cette année pourrait constater que la vente de ses obligations ne couvre pas la perte c'est-à-dire qu'elle est en faillite. À partir de maintenant, le plus grand risque sur le système financier mondial n'est peut-être pas l'effet de domino qui peut arriver dans le sillage de la faillite de la SVB puisqu'évidemment la faillite de la SVB aura forcément des réactions en chaîne étant donné que Parmi les clients de la SVB qui ont péri financièrement dans la faillite ou qui risquent de périr dans la faillite, il y en a certains qui sont aussi clients d'autres banques. Donc ces entreprises vont retirer des fonds des autres banques pour compenser les pertes qu'elles ont subies avec la, SVB, avec la SVB. Et évidemment, les autres banques vont se trouver dans la même situation que certaines de ces autres banques vont se trouver dans la même situation que s'est trouvée la SVB à l'origine, et si à leur tour elles veulent vendre des obligations pour euh, renflouer leur tésorerie, elles vont avoir le même problème que la SVB. Donc on voit qu'il y a un véritable risque bancaire de contamination, sans compter que dans ce type d'histoire, au fur et à mesure que le temps passe, on découvre que, en fait, les chiffres concernant les pertes sont beaucoup plus importants que qu'on croit pouvoir connaître compte tenu de la taille de la banque. Alors, je ne peux, peux pas affirmer que ce sera le cas dans cette affaire-là, mais en fait, c'est quand, quand même assez classique. Les autorités américaines prennent l'affaire très au sérieux et essayent d'éteindre ce potentiel incendie, incendie je crois même que Biden avait annoncé, euh, il y a peut-être euh, 24 heures, hein, c'est peut-être hier, oui, je crois que c'était hier, euh, ou avant-hier, Biden avait annoncé que tous les déposants américains euh, désormais bénéficient non pas des 250 000 dollars de garantie de la FDIC, de, dont je vous parlais tout à l'heure, enfin pas la, du niveau de la garantie, mais l'existence de la FDIC mais d'une garantie illimitée, donc sous-entendu, une garantie illimitée euh, ben, par l'État, c'est-à-dire quelque part par la création de monnaie de la Fed, ce qui va contrairement à rebours de la politique actuelle de la Fed, qui est une politique de resserrement, qui est elle-même la cause de ce qui se passe. Donc vous voyez la difficulté tout de même des autorités américaines dans cette affaire, et qui serait exactement la même si cette affaire se produisait en Europe. La même pour les autorités européennes et françaises. Le grand risque sur le système financier mondial, n'est peut-être pas euh, ce, cet effet domino, qui, qui, qui peut-être redoutable d'ailleurs, mais la destruction de valeur qui va avec la hausse des taux d'intérêt, qui ne fait qu'augmenter le potentiel d'effondrement du système financier. Très de mesure de l'inquiétude qui s'est emparée des professionnels de la finance, en six jours en bourse, la Société Générale a baissé de 20% et elle ne cesse de baisser. Euh, quand euh, j'ai pensé à vous faire cette vidéo, c'est-à-dire, hier, la, la baisse n'était que de, de 12%, je crois, même pas. La BNP, elle, est à 17% de baisse, le Crédit Agricole à 10%. Les investisseurs ont donc compris ce que signifie la faillite de la SVB et ce qui peut suivre derrière. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la faillite de la SVB est un signal avancé d'un effondrement financier en 2023. N'oubliez pas de liker, c'est très important, de partager, c'est encore plus important